Parce que c'est un produit qui est euh, vegan, qui est quand même euh, naturel donc euh, sur, euh, à poser sur ongles courts éventuellement mmh. avec des teintes différentes et notamment six nouvelles couleurs que l'on présente ici dans la nouvelle collection. Oui, le Biflex est super facile à utiliser, super rapide aussi, le résultat est incroyable. Je suis très heureuse et agréablement surprise qu'aujourd'hui il y a encore six nouvelles teintes dans la collection Biflex. J'ai la gamme Biflex dans mon salon, les clients sont très satisfaits et j'utilise ces gels très souvent. J'avais un peu peur de trouver le naturel moins beau car je suis surtout pour la couleur, mais je dois avouer que je trouve les gels Biflex vraiment très beaux. J'aime beaucoup travailler avec Biflex, en particulier l'aspect vegan qui est vraiment important aujourd'hui pour beaucoup de gens. De plus, j'ai beaucoup de clients qui aiment avoir des ongles plus courts, donc la gamme Biflex est juste parfaite. Biflex est très naturel, il donne un look très naturel avec de belles couleurs naturelles. Je travaille avec Biflex toute la journée, mais même seulement avec la gamme Biflex. C'est un gel beaucoup plus fort et plus solide. J'ai beaucoup moins de plaintes qu'avant, je n'en avais déjà pas beaucoup, mais maintenant encore moins. À tous les niveaux, je pense que c'est un super gel haut de gamme. Oui, en termes de gain de temps, c'est très intéressant pour nous, bien sûr. Le protocole est simple, donc je peux l'utiliser très rapidement. C'est un gel solide et donc un produit haut de gamme. C'est toujours Biflex que les clients demandent, tout le monde le veut. Les clients sont très satisfaits. Habituellement, ils demandent un soin naturel pour les ongles, alors je recommande Biflex pour nourrir et renforcer leurs ongles avec un aspect naturel. En fait, cette journée glamping était l'occasion idéale de poser des questions à mes collègues sur leurs expériences avec le Biflex. Et nous allons certainement commencer avec cette gamme dans notre institut après cette journée. Nous avons déjà entendu de bonnes réactions sur le Biflex aujourd'hui, c'est très intéressant. Eh bien, je, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai commandé Biflex aujourd'hui, tout le monde Hop, pour le look naturel et Biflex est 100% vegan, oui, j'ai hâte de l'utiliser. Nous proposons la gamme Biflex, en particulier pour les personnes qui suivent les tendances des ongles naturels. Ne veulent plus d'ongles trop longs, mais légèrement courts. Et puis, ils ont aussi de si belles nuances de rose, oui, on est fan. Qu'est-ce que j'aime à ce sujet Ben, Qu'il fonctionne rapidement et fa facilement, son aspect naturel et son rendu tout en finesse. Aussi, euh, en combinaison avec une manucure, il est facile à utiliser. Alors, oui, il présente de nombreux avantages. Quels sont les avantages du biflex? Alors, le gain de temps, la facilité et certainement le rendu naturel. Les gens aiment vraiment ça et c'est tout ce que nous défendons aujourd'hui. Ce n'est plus.